Des routes ouvertes, réalistes et sinueuses, avec beaucoup de trafic. Une physique réaliste et des missions adaptées à tout type de conduite. Un seul objectif, arriver à destination sans accident. Dans un futur proche, sur toute la planète, grâce au développement des hautes technologies, des intelligences artificielles contrôlent les véhicules. Pour la sécurité de tous, les humains ne peuvent plus conduire. Sauf sur des tronçons de route isolés, des pilotes de confiance talentueux sont autorisés à prendre le volant. Votre passé remarquable vous ouvre l'accès au club de ces pilotes. Entrez pour confirmer que vous êtes un pilote de confiance, mais bien évidemment que je suis un pilote de confiance. Attention, dans le monde réel, vous devez respecter les limitations de vitesse évidemment, salut à toutes et à tous j'espère que, euh, que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une découverte d'un jeu indépendant, je suis trop content et je remercie encore une fois personnellement l'auteur de ce jeu ce n'est pas un placement de produit je ne suis pas payé pour faire cette vidéo mais j'ai trouvé sa présentation juste parfaite il m'a contacté via simulazone.fr notre site internet communautaire, il m'a contacté euh, il m'a fait une belle présentation, j'ai fait écoute si tu veux moi je fais une, vi une vidéo test et je dis ce que j'en pense, je découvre etc donc ça risque d'être bien intéressant, Human Driver ce jeu qui est disponible sur Steam, donc c'est c'est une découverte, hein, c'est la première fois que je lance le jeu les gars On a quatre euh, modes de jeu donc Pilote de course, vous avez une technique De pilotage impeccable et des réflexes affûtés évidemment c'est totalement euh, moi Ou alors transporteur de produits dangereux, chauffeur de luxe Et enfin champion de l'éco-conduite Votre pot d'échappement fume tellement peu Que vous allez devoir lui mettre des patchs. <rire> ok, on va commencer par pilote de course les gars hein On est là pour ça On est là pour ça, votre surnom de pilote On va tout simplement euh... Respecte-moi frérot pourquoi je peux pas mettre de majuscule au Alors attends parce que ça c'est rigolo. J'ai confiance en vous et en vos talents reconnus de pilote. Tu connais bien. Mais vous devez passer des permis spéciaux pour faire valider vos aptitudes. Allez donc maintenant vous inscrire au permis A. OK, il y a un système de carrière les gars donc ça va être assez rigolo. Euh permis, OK. Et ben on va commencer dans l'ordre évidemment, on n'a pas le choix, s'inscrire 1000 dollars. Allez, c'est parti. Donc là je démarre le moteur. J'enlève le frein à main, j'accélère. OK. Ok. Accélère à fond. Ok, faut passer les drapeaux à moins de 50 km/h, pas de problème. Allez sur la voie de gauche et restez-y. Hein, on roule à gauche Ah bah il oui, y a des pierres. Ok, ok, ok. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Essayez de bien négocier les virages devant vous. Ne t'inquiète pas, mon pote. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien pas se pas passer. Il y bien se passer. Renverser toutes les quilles. Ok, donc là, il faut taper dedans. Pas de problème. Ok. Ok. Facile, facile, facile, facile Attention au virage. Ok. Ça me frustre qu'on puisse pas aller à plus de 80 km h par contre. Oh, ça y est Augmentation de vitesse, on peut aller jusqu'à 100 ça reste quand même relativement frustrant Et c'est pas mal Freiner et éviter les cônes Ok Régime moteur élevé Ok mais attends c'est incroyable Ok c'est incroyable je perds le contrôle Alors ça c'est un truc qui va me faire kiffer Autorisé à 130 km h Arrivé à la fin, avant la fin du décompte. Ok, il me reste 1 minute 20. Ah bah, c'est mal barré. Mec, je vous jure que le contrôle est ultra dur. C'est... Mais du coup, c'est... En fait, c'est logique. Enfin, c'est trop stylé. Arrêtez le véhicule avant le stop. Ok. Non, mais frère, mais ouais, mais moi, je savais pas... si, Mais y a pas de ligne aussi, je pouvais pas savoir un pilote humain n'est pas parfait mais je t'emmerde Il m'a fait une belle présentation de son jeu Et il m'a dit qu au niveau des physiques du jeu Il voulait faire ça le plus réalistement possible Et il m'a dit qu'il s'était inspiré des anciens jeux Un petit peu euh, bah Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que euh, tout est un peu simplifié Dans les jeux de simulation et, et tout Ah ouais mais là j'étais pas concentré J'avais oublié ce qu'il fallait faire là je vous parlais putain Et euh, je me suis dit bon bah voilà Il veut bien vendre son jeu c'est normal Donc euh, voilà il, il, il, il, il dit que la physique est réaliste machin, Mais en gros je m'attendais à un a de la physique comme on a l'habitude d'en voir Et en fait oui en effet Quand tu commences à perdre le contrôle de la voiture Tu comprends très vite ce qui se passe quoi Putain Vous passez un permis de conduire Pas un permis de détruire <rire> Non là par contre euh, je, je suis là pour me faire victime bolos ou c'est quoi là je, je teste un jeu pour me faire victimiser Oh on peut changer de vue Magnifique C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue ah ouais ça va être terrible ça, comment je change Oh putain Bah ouais mais comment je remets la vue intérieure Comme ça Oh il y a une vue intérieure Ok j'ai trouvé le frein à main Permis réussi Let's go Donc là on va faire le permis B Ça ça commence à me plaire là je vais pas vous mentir Ça commence à faire kiffer Maintenant place aux choses sérieuses Amenez vite cette voiture à bon port intacte Ok je suis à 130 km h là. Ça devrait aller. <rire> ça devrait aller. Très sympa en vue extérieure aussi, là. Et on voit la force G en bas à droite. Un petit dérapage. C'est dommage, ça. Dérapage. Oh Oh non Putain Ah putain j'étais tellement concentré J'ai commencé à suer mec Mais avance C'est abusé ça aussi Vous avancez pas J'arrive pas à faire des dérapages Je suis vraiment nul Je sais pas faire des dérapages c'est très prenant hein. Je suis à fond dedans hein. Stopper le véhicule ou activer l'autopilote Hop autopilote Permis réussi, vous débloquez l'accès au garage Vous débloquez l'accès aux missions De vos premiers clients Oh là là trop stylé mec, c'est ultra prenant Ça y est, pilote, permis, garage, mission Maintenant on a tout accès. Alors on peut voir garage. Ouhlouloulou. Alors on a une compactine. Ça c'est une Range Rover, ça on est bien d'accord. Il veut pas le dire, mais c'est une Range Rover, de toute évidence. Oh là là, une Audi. Je fais genre, hein. je fais genre, j'y connais absolument rien. C'est pas une Audi. Je sais pas ce que c'est. Oh là là. Ah là, il faut le permis F pour avoir ça. Ok, une limousine. On peut conduire des limousines? on peut conduire une sorte de obey, je sais pas ce que c'est, moi ça me fait penser à GTA la marque obey. Voilà. Oh là Oh, l olou, l olou. oh poulain, là tu peux rouler des formules. Tu peux rouler des formules. Tu peux conduire des camions aussi. Donc tout ça, il faut le permis F. Il faut d'abord faire le permis C et on peut passer au permis F direct. Je fais le permis F, le permis C et ensuite le permis F. J'en ai rien à foutre Le premier véhicule que je vais acheter c'est un vrai bolide Ça sert à rien de vouloir faire trop rapide je pense Restons Il euh... y a beaucoup de voitures Bah ouais mais putain fais pas des écarts comme ça Waouh Oh dommage C'est dommage C'était stylé Ah oh, c'est dommage Ne jamais flex, ne jamais flex devant les viewers Putain, j'étais bon en plus là Ah j'ai trop le seum. Bah ouais mais frère Morale de l'histoire ça sert à rien d'aller trop vite Mais ouais mais ça m'a fait peur le message plus que 30 secondes T'inquiète bébé Non Arrête, arrête, toujours plus <rire> Paul Walker Allez, plus que 30 secondes 10 secondes 10 secondes, mec Rien n'est impossible Let's go Ok, j'enchaîne Maintenant, on a le permis C Let's go On passe au permis F qui, je pense, va être très, <rire> très difficile Mais ce permis F va me permettre de pouvoir conduire des vrais bolides Et là, ça va être insane Wow, C'est trop stylé là Ah ça ça me plaît là Là ça commence à me plaire cette histoire On va se détendre On va se détendre On a le temps Je sais pas combien de temps dure le parcours Mais Oh là là Oh là là Non mais ni. Bah n'hésite pas à tourner quoi en fait Bah ouais mais bon Bah oui, mais il t'arrive quoi là C'est plus tu recommences et moins la voiture fonctionne ou Non mais mec, j'ai. je bon, allez. alors, il y a pas de doute, le jeu est très prenant. Un petit peu trop, du coup. Ça m'a fait péter un plomb, là, pour de vrai. Ultra stylé, en tout cas. Bien joué. Si ça vous intéresse, je mettrai le jeu en description, du coup. Il est à 15 euros. Donc, voilà, merci en tout cas à toi, hein, Chris Matt Games, donc le développeur euh, du, du jeu. Merci euh, pour ta sympathie. Merci pour cette belle présentation. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du jeu en commentaire. Mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Ciao, tout le monde.